séquence saison 4, les torsions les torsions consistent à faire un twist des, de, la, de la colonne vertébrale dans certaines postures, en échauffement je vous propose après avoir fait votre sukhasana de faire des torsions comme nous avons eu l'habitude de le faire pendant le semestre vous connaissez le principe, dans l'expire on tourne, on change bien sûr de soukhasan on change le croisement des doigts inspirez expirez, tournez, pivotez, rentrez le nombril et respirez calmement dans la posture. L'idée est d'avoir le dos bien droit et d'absorber l'estomac en arrière. Expirez, revenez. Donc ça, c'est la posture de préparation à partir du sukhasana. Ensuite, vous vous levez, vous sortez de brique et vous allez faire ce qu'on appelle des chiens tête en bas avec une jambe qui va se lever contre le mur. Donc déjà, vous posez talons contre la plainte du mur. Vous mettez vos mains en avant pour préparer votre Adho Mukha Jmanassan. Expirez et tirez bien le dos. Ensuite, les personnes qui sont un peu souples pourront reculer leurs mains de 15-20 cm, puis tourner les orteils et monter la jambe contre le mur. Retournez bien les orteils. Évitez bien sûr les tableaux ou les bibelots, hein, chez vous. Puis revenez, et changez. Donc si vous êtes souple, vous pouvez rapprocher un peu les mains des pieds. Vous voyez, je le fais, moi. L'idée, c'est de ne pas monter le bassin. Vous voyez, le bassin ne peut pas monter. Vous gardez vos deux bassins à la même, euh, sur une même ligne. Donc vous revenez, et vous refaites Adho Mukha Janassan, les talons contre le mur. Et cette fois-ci, vous élargissez bien sûr l'espace entre les mains et les pieds. Bien, il faut préparer le dos pour les torsions. Donc c'est très important d'avoir cette grande liberté d'épaule et de dos. Pareil, vous pouvez faire Adomuka, les mains contre le mur, ou sur des briques, vous voyez, vous mettez des briques contre le mur. Et vous allez préparer votre dos en pliant vos genoux. Inspirez profondément, soulevez les talons, poussez à fond le dos. Expirez, gardez le dos tel qu'il est, qu est placé. Et tout en tendant les genoux, gardez le dos bien étiré et les épaules ouvertes. Et posez les talons. Ne sortez pas l'estomac par contre. Inspirez, revenez. Bien sûr, les Uttanasana, les demi uttanasana que vous connaissez contre le mur sont très bien. Ça hein, va en intermédiaire. Et ensuite, je vous propose une autre posture qui s'appelle... Euh, Arda Adomuka Virgshasana, l'arbre à l'ombert en demi. Donc vous, vous partez du principe que vous avez votre distance de jambes. Vous mettez vos mains au niveau des hanches, là où vous placez vos hanches. Et puis vous escaladez le mur. Inspirez, expirez, escaladez. Ouvrez les épaules, regardez à l'intérieur de vos bras, regardez le mur. Tendez vos jambes. Si vous avez peur au début, pliez vos jambes un petit peu et progressivement tendez, comme tout à l'heure. Et ouvrez les pieds à la poitrine en, en ayant la tête à l'intérieur des bras et non pas vers l'avant, comme ceci. Puis revenez. Et pour récupérer de tout cela, refaites un uttanasana, attrapez vos coudes, descendez, récupérez. Tendez bien vos genoux. Inspirez, revenez. Enfin, pour les plus ailés d'entre vous, je sais que parmi vous, certains peuvent monter à l'équilibre contre le mur. Donc je vous montre le principe. Vous êtes devant le mur à 10 cm. Vos majeurs sont à 10 cm du mur. Mukha Jvanasana. Inspirez, avancez un pied. Le pied de, de, pour l'élan. Expirez, soulevez et faites Mukha Virkshasan. L'arbre à l'envers. La tête en bas. Et poussez puissamment. Et passez la tête entre les bras. Essayez de décoller les pieds du mur. Puis revenez délicatement. Et en fait, vous refaites de nouveau. Uttanasana. Pour récupérer. Inspirez, revenez. Donc voilà. Ça, ce sont les préparations avant de faire les torsions proprement dites. Qui passeront en deuxième séquence tout à l'heure. Bon courage